Euh salut les gars, euh, c'est bien ici pour le euh, pour le pique-nique. Ouais, SMG4, for... oh, SMG Free bien. Ouais, tu es notre ami à présent. Je suis pas votre ami, OK Euh je suis juste un allié. Pas bah, un allié. Non. Et vous continuez comme ça, je vais aller partir moi. Non, SMG4. For... SMG Free, Alors, on va pas t'emmerder avec ça. C'est bon. Faire quand même rester dans le coin. Non mais, c'est du Fruit vient! Euh, salut Mario! Oh, salut Meggy! Comment tu vas? Bien! Et, vous tous, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu oui. Je crois, qu'il est Parce que vous l'avez dit que vous êtes son ennemi. Ok, je t'ai invité parce que tu devais franchement venir! Je suis bien que tu y ailles avec nous! Oh, c'est oh, surtout moi qui ai mis les invitations! Tu sont son hein. c'est le génie Regardez-moi ces deux amours là-bas! C'est du fruit! Tu devrais franchement pas nous rejoindre! Ok, ok, j'arrive! Ah! Pardon! <coughs> Comment vas-tu dans cette merveilleuse journée de pique-nique Merci de... Ups. Merci de me l'avoir demandé. Attends, Pourquoi tu me demandes ça Ah, parce que ça a l'air bien de se passer. Non mais t'es fou. Et ça se passe bien. <rire> bon, et ça me fait pique-nique Oh, salut Luigi, comment tu vas? Euh, Bienvenue-vous. Et, bien et toi SMG Free euh, Je suis content que, que tu ne sois notre ami. Euh, non, je suis pas votre ami. Qu'est-ce qu'il arrive? <coughs> je, je vous interdis, d'utiliser ce mot. <rire> oh, SMG Fruit. Nous sommes tes amis, quand même. On se tous, con mes amis. Désolé, Louis mais t'es pas invité. Eh hey, non, mais j'ai le droit d'inviter mon frère quand même. Si, moi je viens, lui aussi. Bah ouais, ça me dit fort. C'est quoi ça Pourquoi Louis n'a pas droit et moi aussi, hein Je suis pas ton ami. Oh. Ah oh non, il s'aime bien le Viens Mais viens, il s'aime bien le Mario, tu vas pas me compter, toi, non mais... Oh, T'es un peu pardon Oh là Mario Tu <rire> devrais éviter de faire ça quand même. Le pique-nique euh, par mon couille. Attends, <rire> qu'il était de l'inviter, Sam M. Euh, non mais je vous entends, hein, de Non mais... Euh... Vous, vous prenez pour qui là Pour m'insulter pas très sympa ça, c'est un fort fou. Désolé, ça va, ça va, je plaisante. Euh... Et ça me dit, fou et tu vas pas faire la tête toute la journée, viens avec nous. Non, j'ai pas envie de faire la tête toute la journée. J'aurais juste bien pro profiter. Pour vous moquer de vous. <rire> Pourquoi je suis plus méchant Parce que tu nous aimes, euh... Non. Oh ça suffit, je, on va arrêter faire ces disputes euh, ridicules, n'est-ce pas Hein Mario, si tu m'as invité, c'est parce que tu m'aimes, oui, Non, je t'aurais pas invité, logique Bon, et c'est un petit four, bon voilà, allez passons le reste de la journée à un très bon moment, je suis pas gay au fait C'est ça, oui. Bon... Est-ce euh, tu vas pas déjeuner tout ça dans ton coin Pourquoi je suis, bien, euh, je suis bien ici, dans mon coin. Ok, c'est toi. <rire> Comme tu veux, est-ce que Non mais... Les gars, vous pouvez pas... ne oh, veut rien dire. Pourquoi Sinon, on va dire que t'es gay Non Ah bah non avec Miggy, toi. Ah, Marie, tu me casse des folles. Oh, l'affaire, l'affaire. <rire> bon, on va passer à un bon pique-nique. Viens ici, ça me T'as quoi à me donner Bah, rien du tout. Je viens pas. Oh, mais tête de mule. Ah, je vous entends. Hein. Bon. Oh, ce pique-nique était génial, merci, au revoir. Oh, ce pique-nique va être génial. Bon, on va passer un bon après-midi ensemble. On fait du temps ensemble, allez, on se dispute. Waouh, ça vient vraiment de toi, ça, SMG Free Ouais, comme euh, ça. Bon.